Le soleil est éblouissant, on va pas se plaindre ça fait du bien, mais quand même ça éblouit. Salut tout le monde, dites-moi comment ça va, <coughs> je suis en direction de la kiné avant le boulot, je suis euh, en retardé peut-être pas, on va voir, je suis dans certitude. ça devrait le faire. Faut juste que je me fasse pas à bord comme la semaine dernière, sinon là on est reparti pour un tour de la ville. Mais sans ça, euh, je devrais pouvoir honorer mon rendez-vous sans trop de difficultés. C'est une autre façon de vivre la moto quand même hein, cette histoire. Ah oh, ça passe par là maintenant, dur. Le pied à côté de moi il était très intrigué par ce que j'ai devant la bouche, je pense ça. Hein. Donner l'impression. Oh génial. Merci. Oh le cratère. N'importe quoi. Où oh, ça tourne ça tourne je sais pas ce que ça tourne mais ça tourne oui allez allons-y faut que je sorte avant les champs du coup voilà, je fais du caca faut que je sorte là bas je vais arriver trop bas là c'était la sortie d'avant je suis fan c'est bon en tournant là je rattrape un feu mais heureusement non on reste courtois et respectueux du code de la route <rire> allez ma louloute allez allez allez on va t'entendre Oh putain Oh seigneur On est le 14 février à Saint-Valentin oh, oh, oh. Ballon en forme de cœur sous la tour Eiffel Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les touristes J'ai appris j'avais un cousin qui bossait dans un de ces bâtiments-là, je vous dirais pas lequel C'est rigolo je passe une fois par semaine, je le savions pas. Oh, Les 3 minutes de retard uniquement, c'est presque un exploit dans ma carrière. Et voilà, on y est. Allez, on y retourne, direction le boulot. C'est vrai que j'ai conduit euh, ce week-end un Mercedes Sprinter, pas celui-là naturellement. Le mien il avait pas de petite loupiote bleue au-dessus. Et c'est un bon petit camtar, comme on dit dans le jargon. Oh, allez, quand même! Quand même! Oh, l'abus! Allez on y est, souhaitez-moi bonne chance et on rentre. Allez on rentre, retour ici dans 7h, 8h. J'ai un réunion matin. boule Au oh, moins ce soir on a le périph'. J'en ai marre de la route là, j'en ai mangé trop en trop peu de temps. J'adore conduire mais pour autant là j'en ai mangé beaucoup là. Oh, l'embuscade ou oh, l'embuscade Il y avoir du contrôle radar quelque part Il y avait une voiture de police en face là <coughs> Ça rigole pas bon, A priori il n'y a pas la même, le même dispositif de notre côté parce que sinon il ne serait plus là notre ami Personne à l'horizon, c'est très très calme, et ça fait très très plaisir. Le PSG a perdu. Bon, ça n'a pas trop été le spoil contrairement à ce que j'imaginais, mais c'était prévisible. La défaite. Voilà. J'y connais rien au foot, donc vous aurez pas une, une analyse plus construite que ça. Bon, j'y connais le code de la route, et donc je pile. Je passais devant le mec qui était dans mon angle mort parce qu'il n'a pas respecté le serpent, mais c'était sûr. Je le sentais venir. Je d'avoir le buste à la fois là mon pas J'espère pour toi que ça va marcher parce que sinon les boules. Oh, J'aurais pu essayer de l'avoir lui sans m'arrêter, mais trop bourrin ce soir, trop bourrin. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout, passez une bonne soirée, mangez bien, dormez bien. Et puis à demain pour la prochaine. Demain tout à l'heure. Hein. On se retrouve dans pas longtemps, puis ouais, je prendrai la rebelle je pense cette fois. Oh, C'est pas bien. Ciao, Je vous jure, je le respecte. Vous pouvez partir ce soir.